Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon les amis entre nous c'est vrai, ça fait super longtemps que j'ai pas refilmé donc du coup ça me fait hyper plaisir de pouvoir revloguer aujourd'hui. Donc euh, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sous la vidéo et de me laisser un commentaire aussi parce que je vais vous répondre. Bisous. Good morning Mr. Teddy and Miss Happy C'est bien. Alors, on va commencer l'échauffement, d'accord? Ah, ouais. Merci. On attrape les genoux. Okay, okay. if i'm not but if you travel Coucou, n'oubliez voilà, pas de vous voilà. abonner. Et de lâcher en plus. De Allez, top, c'est parti. Un, trois, 3, C'est bien. Ok. 1, 2, 3. Oui, c'est bien. Allez. Gauche, droite. Parfait. Pardon. Oui, à part ah. Bien, allez. Oui, allez. Bien. Oui. Allez, voilà, C'est Yeah. Abonnez-vous à la chaîne des Là Là Là, je suis là. Oui. Oui. Oui. oui Donc là, on a fini les cours avec les petits enfants, ça a été super Enfin, je, vous allez voir, ben, normalement vous avez déjà vu. Et puis euh, là on va aller manger un petit gâteau une petite douceur de la journée, donc voilà c'est parti Salut les amis, désolé j'ai oublié de filmer ce qu'on est en train de manger, mais je vais vous montrer là tout de suite. J'avais trop faim du coup, il y avait un truc là dessus, c'était un chou avec de la framboise. Ma soeur elle a pris un éclair au chocolat, elle avait trop faim du coup elle a pas attendu. Donc voilà il est midi 16 et puis on fait une petite pause, voilà Voilà les amis, on a fini de manger. Là, à 13h30, j'ai un rendez-vous à la mairie de Pivin. Là, il est déjà nickel 13, Il est 13h26. Donc il y a un tout petit peu en retard, mais bon, ça va aller. Je suis juste à côté. Donc, la Re salut les amis, donc là je viens tout juste de rentrer à la maison, le rendez-vous s'est super bien passé. Là il est déjà 16h et euh, j'ai super faim, donc j'ai mangé un plat de pâtes. Vous avez que des pâtes en fait. Et d'ailleurs je voulais aussi vous informer que le ce message. D'ailleurs oui, je voulais aussi vous informer que le vendredi 16 novembre, je vais participer à la E Aptitude. Ça se situe au Park of Aie, donc c'est en soirée. De 18 17h, 18h jusqu'à 21h. Si jamais vous avez rien à faire, n'hésitez pas à passer au Park of Aie. On aura un stand de Taekwondo. Initiation Taekwondo. Histoire de bouger un peu, de se dépenser. Ça me ferait super plaisir de vous retrouver le vendredi 16 novembre au pas pauvre à partir de 17h-18h. Donc voilà. Si jamais vous venez à cette soirée, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, à faire des photos avec moi et à donner quelques coups de fil. En pense qu'on va super bien s'amuser. Non mais les amis, les pâtes, c'est vraiment excellent quoi, c'est la vie quoi. Enfin, dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi les pâtes. Même les pâtes hyper simples, hein. juste ça, c'est des pâtes avec de l'huile d'olive, c'est juste. Ah, c'est juste extra. Non. Bon les amis, là je vais commencer à monter la le vlog d'aujourd'hui Donc avec tous les rushs ici Et puis euh, voilà, j'essaie de faire le plus vite possible pour que je puisse le poster dans bah, demain Demain maximum I'm alone, I'm a... Voilà les amis, entre temps je suis parti récupérer ma petite soeur. Là on va rentrer à la maison et j'ai terminé le montage de la vidéo. Allez c'est parti. Viens, oui. <rire> on va aller jouer avec Allez. Coucou, Fox. Allez, coup Fox. Salut Fox. Non, c'est pas pipi là non. Bon les amis, euh, finalement je vais aller euh, faire du sport. Enfin, je vais aller courir vite fait en bas en haut. Et puis on peut se retrouve tout à l'heure, voilà. Bon allez, c'est parti Let's go Bon les amis, c'est l'heure de manger. Wouah, miam miam Alors ce soir les amis, ça sera un ragoût avec du riz. Ça a l'air super bon Allez, bon appétit Alors, c'est bon Excellent Trop bon <rire> Re salut les amis, je suis désolé j'ai pas pu terminer ce vlog Donc là on est le lendemain de la journée Hier soir j'ai monté ce vlog, voilà j'avais oublié de vous dire au revoir Donc du coup j'ai fini de monter ce vlog là Et aussi je vous ai posté une vidéo sur Facebook qu En fait je participe au trophée du tourisme et euh, voilà, je demande votre aide dans cette vidéo donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, la vidéo sur euh, Facebook, de la liker de partager aussi la photo et aussi de me mettre en commentaire sous la vidéo ou sous la photo, euh, la team Youtube, voilà, comme ça je saurais que vous venez de la chaîne Youtube Tédi -té". euh, ça me ferait super plaisir de vous voir dans les commentaires la team Youtube, voilà, je compte sur vous pour aller voir la vidéo sur Facebook, de toute façon je vous explique tout tout tout dedans, je souhaiterais aussi remercier tous les enfants avec qui j'ai fait ces cours de Taekwondo, je suis hyper fier de vous c'est vous les best, euh, vous êtes juste euh, voilà, vous êtes juste incroyable, vous avez donné tout ce que vous avez, même ceux qui n'aiment pas à faire du sport bah vous avez quand même fait, vous avez tout déchiré donc je suis super content je souhaiterais également remercier Mélanie pour m'avoir refait confiance sur ce projet là Mélanie c'est une femme extraordinaire que si jamais ça vous intéresse allez checker son instagram que je mettrai juste ici elle donne des cours d'anglais pour les enfants franchement c'est super top ce qu'elle fait n'oubliez pas de liker cette vidéo de me laisser un commentaire aussi sur ce que vous avez pensé en tout cas ça m'a fait super plaisir de refaire des vidéos comme je l'avais dit au début ça fait un bon moment que j'avais plus repris la caméra donc ça me fait super plaisir de d'avoir cette interaction avec vous à travers euh, ma chaîne YouTube dans les commentaires aussi on arrive à échanger ça me fait super chaud au cœur de voir vos messages sous les vidéos donc euh, voilà merci encore une fois n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour euh, être au courant des prochaines vidéos je vous en passe tous, tous, tous très, très, très, très fort merci d'être de plus en plus nombreux euh, à rejoindre la famille